Salut c'est Martouf, nous sommes ici au bord du lac de Neuchâtel Il fait beau, les oiseaux chantent La température extérieure est de moins 1 degré, donc il gèle Le vent ici derrière est assez important, donc j'espère qu'on m'entend assez bien Il y a 4 beaux forts de bise, donc ça renforce encore la sensation de froid Mais ceci ne m'empêche pas de faire du vélo et du vélo couché tous les jours Alors, je, comme je dis souvent, il n'y a pas de mauvaises conditions, il n'y a que des gens mal équipés alors justement, j'avais envie de vous parler de mon équipement. Comment est-ce qu'il faut s'habiller pour faire du véla à coucher tous les jours Par vent, tempête, neige, pluie, tout Alors, ici il fait froid. Donc, première chose, je prends mon foulard. Ici, ça me permet de respirer de l'air chaud qui été préchauffé à l'intérieur. Sinon, j'ai de l'air glacial parce que vous savez que ça demande beaucoup d'effort de respirer violemment quand on fait du sport. Et donc, j'aurais le gosier complètement gelé si je ne mettais pas un foulard. Deuxième point, les lunettes. Ça me permet d'avoir une petite lumière orangée. Ce sont mes lunettes de ski que vous avez reconnu. Mais ici, ça me permet également de pouvoir survivre dans le froid surtout. Ça protège aussi de la pluie quand il pleut, c'est pratique. Point suivant, des gants. Il faut absolument avoir des gants. Les gants, c'est indispensable. Vous touchez un guidon qui est complètement gelé. Si vous n'avez pas de gants avez les doigts, gelés Et ça, c'est désagréable, vous arrêtez tout de suite. Puis, point suivant, la veste. La veste, c'est tout à fait normal, c'est une veste de ski, capuchon et tout, blablabla. Bla bla. Ensuite, petite astuce, vous avez remarqué sur mon vélo couché, si je me couche dessus, attention, je mets les jambes devant, et les jambes, eh bien, elles sont devant, elles ramassent tout. Alors, comme elles ramassent tout, le vent, et tout d'un coup, je me gèle les pattes. Donc, qu'est-ce que je fais eh bien, la solution, c'est l'armée suisse qui me l'a fournie. J'ai enfin trouvé une utilisation aux élastiques de jambes. Pendant toute ma période dans l'armée suisse, je me suis demandé ce que ça pouvait bien pouvoir servir. Maintenant, je sais, c'est pour éviter d'avoir froid à vélo. Si vous voulez en savoir plus, martouf.ch. A plus